Si vous exercez une activité professionnelle en parallèle de vos études, vous êtes affilié au régime dont dépend cette activité. Il faudra fournir votre contrat de travail, un relevé d'identité bancaire à votre nom, une copie de votre pièce d'identité et le formulaire de mutation que vous retrouverez également sur le site Amélie. En conclusion, pour accéder au site Amélie, alors euh, il est accessible sur internet et avec euh, une application mobile. Du coup, pour créer ton compte Amélie, tu pourras trouver un tuto sur le site de l'USMB qui t'expliquera les démarches à suivre et comme ça tu pourras un peu découvrir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dessus.